Salut les trogueurs, salut les trogueuses! Alors là, on est sur le 3-2 Fable 2, ça se passe sur Xbox 360 depuis l'année, je suis avec Sammy Salut à tous! Ouais. Euh, donc, euh, bah alors, donc, premièrement, on va parler un peu du, du, du jeu. Donc le principe c'est que c'est un RPG où tu peux choisir un peu d'être bon ou mauvais Voilà, c'est ça. En clair, tout le principe du jeu se base sur les actions que tu fais, à savoir qu'elles soient bonnes, mauvaises. Et tu peux même... En fait, tu démarres en tant qu'enfant qu et tu grandis. C'est-à-dire que là, je suis actuellement adolescent et le jeu se finit quand tu as environ 30 ans. D'accord. Donc en fait, toute l'histoire du jeu se base sur le fait que tu sois bon ou mauvais comme j'en veux dire et euh, donc euh, ça se traduit par des actions que tu fais En fait, euh, toute l'histoire ne se base pas vraiment, mais disons que la, la population ouais. va avoir un avis différent sur toi suivant les actions que tu fais. Ça n'influe pas vraiment directement sur l'histoire, bien qu'il y ait des changements, mais ça influe beaucoup sur la, disons, la partie exploration. Un peu comme l'idée de base d'Infamous. Euh... Oui, voilà, c'est ça, c'est en clair, euh, vos actions influent sur le regard qu'ont les autres sur vous. Moi je trouve ça bien d'avoir un média un peu interactif, euh, c'est beaucoup plus un média, là c'est... Euh... Il serait content, on vraiment de l'art. Et en clair, on n'est plus vraiment à. Disons. Le, le, le, votre, votre. Disons, aspect moral se caractérise par un aspect physique. A savoir, quand on est mauvais, des cornes et plein de feu comme un et diable. Quand on est gentil, bah, comme là. Donc moi, je suis gentil. Et. Euh, ouais, donc ça fait euh, référence aussi beaucoup à un aspect un peu onirique, non On se dans un rêve vrai, Oui, voilà, euh, c'est vraiment. C'est le côté rêve. fable. Il euh, y, y a plein de créatures issues des différents mythes. Des euh, différents com comptes qu'on connaît, et, euh, et c'est très agréable à, à, à, à ces petits problèmes des... techniques. excusez <rire> <des sujets> nous <rire> voilà. voilà! Donc, je euh, bah, peux montrer ce qu'il y avait dans le menu pour bon, continuer et voilà. expliquer ce qu'il y avait dedans. Euh... Alors, euh, en fait, dans non le menu, continue à jouer, ok, donc en fait, dans le menu, euh, vous avez euh, comme dans tout RPG qui se respecte un menu de récapitulation des quêtes, euh, les cartes, votre inventaire, et j'en passe. Donc c'est un peu un RPG entre euh, à l'américaine, mais. Oui, voilà, Est-ce est qu'il y a une, un truc japonais, euh, japonais Non, je dirais plutôt que c'est un RPG à l'occidental. À, euh, à part un peu l'empreinte du rêve, c'est vrai que c'est pas très... C'est euh, plus à l'occidental, on va aller dans des donjons, des grottes, un peu, euh, disons, il ouais. y a certains aspects euh, de la mythologie scandinave. En même temps, scandinave. attendez ce que mise dessus Microsoft, ça peut oui. pas être quelque chose. Désolé pour les problèmes. Euh, ouais, donc au niveau c'est pas mal, les, les graphismes les, du coup, sont, sont assez jolis, je trouve. Hein, quand même. Euh, les graphismes sont, sont pas mal. Les, les formes et les textures sont pas si détaillées que ça, mais en fait, ça permet de donner un. vraiment un, un, un bel ensemble graphique, je trouve. Euh, hum. Désolé pour les malades. Et, euh, et en clair, euh, oui, oui il y a un bel aspect graphique, c'est pas extraordinaire, il y a des jeux qui font mieux sur Xbox. Euh, mais c'est joli, est, on, est en, on est dans le rêve. Voilà, beaucoup de couleurs chatoyantes. Euh, donc on va quitter cette petite quête pour un mode d'exploration de, de, de pour, pour découvrir l'univers un du jeu. Alors ben, nous revoilà dans le mode d'exploration, voilà, c'est euh, la nuit d'ailleurs. Hein. Oui la nuit, il euh, y a un cycle jour-nuit dans le jeu. Oui ah, c'est Oh, ils sont jolis les jardins aussi. Oui ah, voilà, c'est dans la continuité, on est avec des couleurs chatoyantes, chaleureuses. Oh, quand même, eh, je suis désolé, mais c'est quand même un peu d'inspiration japonaise, sous ces petites fleurs. Euh, euh, oui, oui, c'est vrai que il y a certains éléments, euh, coup, notamment. Euh, quand, on, euh, quand on joue à Dungeon Siege, c'est quand même. Euh, bah, moi personnellement, le, le, ce que je mettrais vraiment du côté du Japon. C'est certains effets de pouvoir magique, qui reflètent euh, certains, certaines animations des jeux des années 90, pareil, euh, plein de pouvoirs différents. Par contre, euh, niveau euh, gameplay, il faut comprendre que c'était bien américain, avec des ressources à gérer, genre mana... Euh... Oui voilà, on a mana, euh, vie bien sûr, et endurance, et, et euh, XP bien et, sûr. Et la barre que les gens t'aiment pas Oui voilà, ça c'est donc euh, toujours avec un silence du côté bon, du côté mauvais. Et euh, donc euh, l'univers est bien développé Oui, oui il est bien développé. A... C'est vrai qu'au début, on a une redondance des uni... de... Bah, de décors un petit peu euh, campagnards, on va dire. Euh, mais au fil du temps, on bouge beaucoup. On va dans des grottes, on, on va dans, dans, dans, dans une montagne gigantesque et majestueuse. Et euh, ça devient vraiment euh, incroyable. Donc, bah, il y a certaines, certains décors qui sont incroyables. D'accord, et donc le gameplay est agréable à jouer sinon, Voilà, c'est ça, euh, donc il les... y, y a le corps à corps, donc là je sors mon épée, par exemple une arme de corps à corps, vous avez les épées, les haches, etc. Vous avez les armes à distance, comme l'arbalète que j'ai dans mon dos. Et tu te spe ou tu fais toujours tout euh, tu, tu peux te spe, mais tu peux tout faire en même temps. En fait. okay. C'est vraiment le libre choix, et bien sûr les pouvoirs magiques, euh, comme lancer des boules de feu par exemple. Donc de ce point de vue là, tu es assez libre euh, comme... Euh... Parce que une c'est un peu obligé de te spé quand même. Hein. Oui voilà on est un peu obligé de spé alors que là nous on est assez libre moi personnellement je préfère euh, me spé en bon en magie euh, et en arme à, euh, en arme à distance après euh, ça dépend de chacun. Euh, D'accord ça marche et euh, donc euh, au niveau des DLC il y en a eu. Euh... Euh, oui par exemple bah, justement l'édition que nous avons à l'écran bah, c'est une c'est l'édition Game of the year donc vous avez euh, les deux DLC en question qui étaient sortis euh, qui, euh, qui euh, personnellement rajoute euh, une bonne durée de vie une bonne intrigue, des bons DLC sans plus peut, certains peuvent vraiment les apprécier, d'autres moins mais le constat est le même, c'est agréable franchement c'est le mot qu'on retire d'accord, donc la durée de vie je, je suppose, c'est pas. oui c'est conséquent, euh, comme on l'a dit tout à l'heure on suit un héros euh, sur une très grosse partie de sa vie et la, la durée de vie est très conséquente avec beaucoup de quêtes annexes, comme un RPG beaucoup de de, de fuyant Et tu voulais juste remarquer que la BO était pas mal Oui oui la BO est, est digne d'un RPG euh, bon euh, c'est orchestral euh, c'est agréable, vraiment Attends, le... ça rejoint un peu l'univers onirique. Hein, oui, c'est onirique. Entendu, est... Mais... Il est cool, c'est ce... vrai. <rire> ouais, est euh, est il il est trop bien de... en clair. C'est vraiment dans la On va avoir des petites notes euh, aiguës, d'autres avec un timbre plus prononcé. Vraiment, on sent l'envie des développeurs de donner euh... Donc, ton avis global, euh, rapide, euh, très rapidement. Pour le... euh, un jeu très bon, enfin, personnellement, le ouais, je le conseille pour les ouais. amateurs de RPG, pour ceux qui veulent s'initier. Et moi de même façon je le connaissais pas vraiment avant mais c'est vrai que je trouve qu'il a l'air vraiment intéressant Et Donc bah, sur ce on va vous dire salut Salut